J'aime trop les voix des, des gens qui parlent. Ah ouais, j'ai. Ouais. Je pense toujours qu'il s'est saute... Ah, ouais, ça va te prendre des temps. Ah, de toute façon, toujours il saute. Du coup, euh, c'est easy. il oh, y a personne qui t'aider. que j'ai oh pas dû le là faire là. moi-même. Des balles de B23R, le problème c'est qu'on pourra en avoir que quand il y aura le bus. Moi je prends ton derrière, tranquille. Bien joué. Ouais, du coup, euh, c'est. Ou si on a des muns. Enfin, si ah, mun... parce que attends, quand ils. Quand toi t'es à la fenêtre et qu'eux ils arrivent là, est-ce qu'ils enjambent ici Ouais. Ok, bah vas-y, on va faire ça. Moi je vais me mettre à droite là. Mais y'a personne qui vient dans mon spawn. Ah ouais, pour l'instant. À part. Peut-être si je me mets là. A... Tu penses... Ah oui ça arrive dans le spawn. Mais quand je me mets sur la fenêtre, y'a personne qui vient à mon spawn. Mais non, c'est pas le moment là. On va m'appelle sur B. Ah. Allez, il m'en instant là, parce que là, on s'est cette logique. Ouais, de toute façon, je te protège, enfin je tire en même temps. Et je check derrière moi. Là. Plus de balles Ouais moi non plus. C'est pour ça qu'il faut est... le B23. <rire> ça T'as réussi à prendre des balles Ouais. Je vais en chercher. Allez. Oh, nice. Ça c'est nice. Moi je veux plus de balles. C'est bon. Vas-y on va prendre passe-passe. Mets ta bien turbine d'abord. Tu la mets devant euh... la MP5. Tu la mets là à droite, vite. Devant la MP5 mais non mais non plus plus sur le mur plus sur le mur Bah ça va ça la, ça l'avait allumé hein Vas-y vas-y dépêche toi Oui il y a de blabla là Putain hein Non Voilà oh ici Vas-y dépêche C'est bon ici là Vas-y ouais mais passe passe Oh là là putain nous pas c'est la folie là cousin Attends, je te protège. Ah oh ouais oh y'a le bus, on pourra prendre. J'ai plus de balles qu'on perd. Allez, j'ai envie. Faut que j'arrive à passer jusqu'à là-bas. Faut que tu tiennes cousin Ils ont niqué ta turbine, C'est à dire on va plus avoir passe-passe Putain -passe. oh, mais c'est des bâtards c'est oh, bien, bien joué, j'avais zéro balle gros Le bus il arrive là non Ouais je l'ai entendu mais bizarrement Il nous faut des balles d'AV23R là, mais s'ils arrivent tout de suite c'est bon, s'ils arrivent pas moi tout de suite c'est pas bon Il arrive oui. pas tout de suite c'est pas bon Allez on doit faire Approchez. dans la manche. Euh, je prends le cola, ah ouais mais on a plus de thunes Moi j'ai plus de thunes Tu... t'es mort non Bah alors, il... tu l'as encore là De quoi Il est activé là Ouais Ah ouais Bah ouais, c'est parce qu'il y a la turbine, il y a la mienne. Ah oh, nice. Oh On un peu pour yeah Allez, sans une petite mort instant, une petite bombe, un petit truc cool. Ou ou des sortir. petites turbines. Des plus de, de balles. Ah oui, je te protège. Dans la merde. Personne non Tourne Non Je <rire> <rire> <rire> t'ai dit tu veux pas côté sur moi quand t'es mort gros. Ah oh là là Mais comment t'étais mort en fait Je t'ai vu te prendre un coup. Genre je t'ai pas vu prendre plusieurs. Coups. Putain mais t'es trop nul aussi <rire>